Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. On est dans le programme 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour avec un conseil, un point clé particulier sur lequel tu peux arriver à travailler de manière très pratique pour arriver à changer ton quotidien, arriver à faire des vraies économies, arriver à dégager de l'argent que tu vas ensuite pouvoir, je te le souhaite, réinvestir dans l'optique d'arriver à accéder à ta retraite anticipée. C'est parti La vidéo d'aujourd'hui elle va être dédiée à un point capital à un point clé à une évidence que parfois on a tendance à oublier lorsque l'on s'engage dans une démarche frugaliste c'est le fait tout simplement qu'il faut apprendre à vivre en dessous de tes moyens vie en dessous de tes moyens c'est à dire que si tu as tout ton salaire et que malheureusement tu dépenses l'ensemble de ton salaire chaque mois pour diverses raisons peut-être parce que tu peux pas faire autrement et bien forcément tu comprends que c'est compliqué c'est difficile d'arriver à, à à amasser de l'argent, à faire des économies. Si tu veux arriver à faire des économies, eh ben forcément, il va falloir arriver à serrer quelque part ou sinon à arriver à trouver des, nouveaux, euh, des nouvelles sources de revenus, des nouveaux actifs qui vont te permettre d'avoir plus d'argent on devient riche par une manière très simple il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sort ça je l'ai déjà expliqué c'est un jeu d'enfant à comprendre mais si tu ne t'engages pas vraiment dans une démarche où tu vas faire attention à tes dépenses où tu ne vis pas vraiment en dessous de tes moyens et eh ben forcément ça va être extrêmement difficile d'arriver à, à devenir libre en fin de compte d'arriver à se libérer de cette rat race hein. tu sais la rat race c'est la course des rats hein, comme l'explique robert kiyosaki euh, c'est l'idée que ben, le bonheur il est toujours demain et qu'il faut toujours se tuer au travail espérer espérer espérer en vérité tout ça c'est des foutaises le bonheur il est maintenant euh, il tient qu'à toi d'arriver à apprendre à le saisir à le capter à le croquer à le savourer chaque seconde qui passe parce que ben c'est dans ces moments là que se cache la clé du bonheur, j'espère, mais parfois, et c'est aussi un conseil que je donnerai à moi-même, euh, ben c'est pas toujours facile à arriver à, à le voir. On a tendance parfois à être trop négatif, à être trop dans le futur, dans le demain, et à ne pas être assez dans le maintenant, euh, être avec ce qu'on aime, être dans l'instant, à apprendre à arriver à le savourer. C'est difficile, hein c'est un exercice qui demande un, une certaine forme d'apprentissage. Bref. Dans la thématique d'aujourd'hui, quand je te dis que euh, il faut arriver à vivre en dessous de tes moyens, c'est l'idée aussi d'apprendre à te méfier de ton train de vie. Si tu as un train de vie euh, qui t'amène, pour des tas de raisons, peut-être pour des raisons sociales, à te dépenser parce que ça doit faire partie de ton milieu social, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Ben ça, c'est un piège. C'est un piège qui est terrible. Il me semble que c'est Olivier Seban qui en parlait dans son bouquin, mais il n'est pas le seul qui hein, en parle aussi. Et puis plein d'autres. C'est l'idée que il faut arriver à se Méfier en quelque sorte des de notre entourage, tu pourrais avoir par exemple un entourage qui va euh, cramer. Voilà, il faut que tu es la dernière euh, belle tenue, la dernière belle bagnole, et puis ben aïe aïe aïe, je vais voir mes potes euh, ou mes copines. Aïe aïe aïe, euh, j'ai pas changé de godasse, tu vois, ou euh, j'ai pas changé de voiture, ou ah bah tiens, mon copain est. Mon pote, il s'est acheté un cabriolet, etc. Et moi, j'ai toujours euh, ma vieille deux chevaux. Encore qu'une deux chevaux, <rire> une deux -chevaux euh, en état neuf, aujourd'hui, ça vaut 20 000 balles hein, pour info, <rire> c'est C'est pas des bêtises. Hein. On, on, on commence à causer aux alentours de 15 à 20 000 pour une. Bon, bref. Ça c'est un piège, c'est un piège terrible. S'il faut aller tout le temps au restaurant, s'il faut aller voilà, ce, ce, ce cercle social c'est un piège, c'est un piège. Et moi je connais des tas de personnes qui ont des jobs euh, qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent, vraiment. Euh, des gens qui sont notamment dans le, dans le milieu juridique, notaire, huissier. Euh, ben le truc c'est qu'ils vont tous les jours au resto, tu vois. Euh, tous les jours, tous les jours. Euh, et puis tous les jours c'est pas euh, c'est pas juste en très plat tu vois et, euh, donc, et puis bah, le soir après le taf euh, ben, ils vont euh, souvent euh, boire un pot avec euh, les collègues pour débriefer ou tu vois se faire un petit resto le soir ce qui est bien, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire mais ce rythme de vie ce train-train ce quotidien en fait ces habitudes là peuvent être un piège les habitudes peuvent être un piège les habitudes ce sera l'objet de ma prochaine vidéo et donc euh, ce ce cercle en fait, social peut à la fois te servir et te desservir. C'est ça qui est important de comprendre parce que les personnes dont je te parle, moi, moi j'en connais certaines d'entre elles qui ont en vérité pas une thune de côté. C'est un, un vrai piège. Elle crame, elle crame, elle crame, elle crame. Et si tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, et ben euh, ça va être compliqué d'arriver à dégager des liquidités pour arriver à anticiper le jour où tu vas avoir un vrai pépin qui va t'arriver, un vrai pépin, une bagnole qu'il faut changer, là maintenant tout de suite. Il euh, faut déménager parce que ben, avec ton conjoint, ça ne va plus. Là, maintenant, tout de suite, euh, tu viens de perdre ton taf. Comment tu vas faire Ah, voilà. Un euh, problème de santé, une urgence, un truc. Il faut intervenir tout de suite. Tu as un problème sur la toiture de la baraque. Il faut inter intervenir tout de suite. Comment tu fais Si tu n'as pas des thunes de côté, si tu n'as pas euh, des ressources, si tu n'as pas un fonds de sécurité, comme on dit, ben, tu vas te retrouver euh, dans la mouise, pour être poli. C'est la raison pour laquelle il est important que tu arrives à économiser au minimum 10% de tes revenus chaque mois, en début de mois. Quand je dis euh, « payez-vous en premier », c'est ça l'idée. 10% c'est vraiment le minimum. Tu dois pouvoir arriver à faire mieux. J'en je, je, je, je, suis sûr. Je connais des gens qui arrivent à, à faire, bon, en même temps ils ont des bons salaires, mais je connais des personnes qui arrivent à faire largement plus de 50%. Donc euh, voilà vivre en dessous de tes moyens. Si tu ne vis pas en dessous de tes moyens, tu n'arriveras pas à économiser. Si tu n'arrives pas à économiser, tu vas te mettre en danger. Si tu te mets en danger, tu risquerais, le jour où tu vas avoir une urgence, de devoir faire des, euh, des crédits conso. Et les crédits conso, je l'ai déjà dit, c'est le meilleur moyen d'arriver à s'appauvrir. Il faut les éviter parce que ce ne sont pas des crédits qui te permettent d'acquérir des actifs. C'est des crédits qui te permettent bah, de pallier à l'urgent, en quelque sorte. Et l'urgent ne te ramène rarement... Euh... De, de la richesse et de la valeur. L'urgence et l'urgence, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quoi. Fais attention à ça. Fais attention à ça. À l'inverse de ça, là j'ai pris un peu l'exemple... Il me semble que c'était ce c'était la famille Clactou, il appelle dans, dans, dans son... Euh, dans son bouquin, claque tout, parce qu'il crame tout, voilà. Et puis, il ben, y a la famille euh, Radin, la famille euh, rap tout, euh, voilà. Tiens. La famille euh, Radin, bah ben, lui, euh, il, il garde tout, tu vois, il vit pas, il a pas de vie et il se prive. Et il souffre, c'est ça le truc, c'est que il souffre et il se prive et il, il essaye de se convaincre que, bah, ouais. Et qu'est-ce qui se passe Demain, il a un accident, il passe sous une bagnole ou euh, il vient décéder. Ouais, c'est cool, il se sera euh, privé euh, pour... Pour que dalle. Il y avait un commentaire sur l'une de mes vidéos, il me semble que c'était Aurélie, je crois, excuse-moi si c'est pas le bon prénom, il me semble que c'était Aurélie qui m'a expliqué qu'en fait, elle avait eu cette réflexion de... que c'était pas facile d'arriver à trouver la bonne mesure parce que dans un sens, elle voulait essayer de d'économiser, pour investir, pour arriver à se libérer de, de... de toute cette espèce de société qui, qui nous aliène d'une certaine façon. Et dans le même temps, elle avait eu l'exemple dans sa famille de quelqu'un d'assez proche qui s'était vraiment privé toute sa life, toute sa vie, machin, et puis euh, arrivé euh, même pas à l'âge de la retraite, bim, je te le donne en mille, il a passé l'arme à gauche, et ça, ben, résultat des courses, cette personne elle s'est privée toute sa vie en espérant toujours que demain ça ira mieux, et ben voilà. Elle a... et donc Du coup, sa question, c'était « Ouais, c'est quand même difficile, c'est quand même chaud. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour arriver à trouver le, le bon, la bonne mesure Jusqu'où je dois me priver Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est dur, hein c'est vraiment des choix qui sont compliqués. Moi-même, je me pose ces questions tous les matins. J'ai essayé de lui apporter une piste de réflexion et je te l'apporte à toi aussi. C'était simplement de lui dire que peut-être il serait bon d'arriver à juger que la limite à ça, la limite à l'économie, en vérité, c'est toi. Ma limite à moi, ce n'est pas la tienne, et la tienne, ce n'est pas la mienne, et ce n'est pas celle du voisin. Ce que tu es capable de faire, c'est propre à toi-même. Et en vérité, cette définition de la limite qu'il faudra arriver à atteindre, ce n'est jamais que ton seuil de souffrance. Est-ce que tu souffres Voilà, c'est ça la, la, la question. J'avais eu l'exemple, il euh, bon, y, y a quelques années, euh, je faisais des jobs d'été, je travaillais... Euh, au guichet à la bnp tu vois ça ça remonte hein. ça remonte à l'époque où il y avait de l'argent dans les banques où il y avait des guichets je faisais ça en job j'avais fait ça quelques étés Et je sais plus il y avait il y avait un monsieur qui était venu déposer des, des espèces tu sais à l'époque on avait des espèces Et il y avait une collègue qui me disait ah là là tu vois ce monsieur il avait un compte en banque très très bien garni Elle me dit ouais tu vois c'est une personne extrêmement extrêmement riche un des plus riches de, de de, je sais pas, enfin bref, de, de la ville, peu importe, elle me disait, mais en fait, chez lui, eh ben il y a juste une table et une chaise, et il n'a pas de famille, et il est tout seul, et gna gna gna. En fin de compte, le propos qu'elle essayait de me faire passer, c'était de, de me dire, bah tu vois, il est riche, mais il est riche de quoi en vérité Il est riche de que dalle, il est riche d'un numéro sur un compte en banque avec des espèces. Et, euh, et donc, ça, son point de vue, c'était de dire Bah voilà, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur, et puis ce monsieur, il est tout seul, il a qu'une table et une chaise chez lui, et puis il vit comme un pauvre, alors qu'en fait, il est bourré d'oseille. Réfléchissons deux minutes. Qu'est-ce qu'il en a à faire, ce mec, en vérité C'est ça, moi, la vraie question que, que je me pose. C'est ce monsieur qui a qu'une table et une chaise chez lui. Est-ce qu'il est heureux C'est ça, en fin de compte est-ce que selon lui, selon son jugement de valeur, selon son point de vue, est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'il souffre Gardons une chose en tête. La vie est courte, elle passe qu'une fois, il ne faut pas regretter quoi que ce soit, le moins possible, d'accord Donc, ton seuil d'économie maximale, ton seuil, ton palier, etc., et ben, c'est ton seuil de souffrance. C'est ton seuil de « je regrette ou je ne regrette pas ». C'est ça qui va te donner la mesure de là de jusqu'où il faut que tu ailles. Ah, J'oubliais quand même, parce que tout ce que je raconte, c'est quand même d'un point de vue qui est très euh, égoïste. Il hein. ne faut pas penser qu'à toi. Si tu as, si as un conjoint et que tu as des enfants également, il faut peut-être penser à eux aussi. Voilà. Donc, tout ça, il faut essayer de le mettre en perspective. Ne pas souffrir, ne pas faire souffrir les autres et arriver à faire des économies au quotidien et vivre, encore une fois, en dessous de ses moyens. Ça, il n'y a, a pas de secret. Faut il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent et c'est comme ça qu'on arrive à, à atteindre peu à peu, à s'engager sur le chemin de la liberté financière. Allez, aujourd'hui, je te donne un petit exercice. Tu vas mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers un compte épargne. Et ce virement automatique, tu vas le mettre en date de quand tu perçois ton salaire ou ta pension, ta rente, ta retraite, appelle ça comme tu veux. Minimum 10%, minimum 10%, voilà. Fais-le aujourd'hui, c'est ton exercice du jour. Et puis, bah, si tu fais déjà 10%, et ben, tu vas monter de 1%, tu vas le faire de 11%, tu vas modifier le niveau de ton virement automatique. L'idée, c'est que aujourd'hui, tu fasses quelque chose pour tes finances, pour toi, voilà à toi de jouer. C'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme, si tu aimes, et tu me laisses un énorme pouce. N'hésite pas à me mettre en commentaire un petit peu tes, tes pensées, un petit peu tes réflexions par rapport à ça, je suis sûr que tu as peut-être des exemples toi aussi dans ton quotidien, de choses comme ça, ou des expériences personnelles, ça me plairait qu'on en discute, qu'on arrive à les partager pour la communauté, on commence à être quelques-uns maintenant sur la chaîne, on est presque un millier. Et, euh, et puis, bah voilà, je te dis à, à demain, merci, salut, ciao